Salut et bienvenue, petite vidéo consacrée à la monnaie libre et au financement participatif. Pour le don en euros, bah on approche les, les 10 000. Si on va sur le site, on s'aperçoit qu'on est à 9 439. Il reste 60 jours pour contribuer et puis il y a 122 contributeurs. Concernant les 500 dons récoltés en juin. On a passé la barre des, des 200 donateurs, donc en, en une semaine, il y a eu 200 donateurs, donc ça c'est cool. Peut-être que la semaine prochaine, il y en aura 400, et puis euh, bah dans 15 jours, ce sera fini pour ce, cette donation-là. Merci à tous ceux qui ont donné. J'ai envie de vous faire un petit tuto concernant le financement participatif en euros, qui est le plus important, bien sûr, pour le développement de la june. On va se rendre sur le site LOASO, le lien sera en bas de la vidéo, pour vous montrer comment faire un don en euros. On fait « Contribuer au projet ». Voilà, ici, il y a plusieurs montants. Euh, on peut donner euh, un petit peu ce qu'on veut. Hein. Euh, ça, là, j'ai mis 314, par exemple. Donc, je, je clique sur « Choisir ». Voilà, donc, ça valide. Automatiquement, je passe à la phase suivante. Là, on nous demande la clé « Césium bah, ». Pour ceux qui en ont, bah, n'hésitez pas. Hein. Moi, je vais ici. Hop, Je clique là-dessus. Automatiquement, la clé est copiée dans le presse-papier. Je retourne là. Et là, je fais un clic droit « Coller » Ou on peut faire euh, « Édition coller. À ce moment-là, j'ai ma clé publique. Dans l'expression libre, on met un petit peu ce qu'on veut. Après, je clique sur « Étape suivante ». Donc là, je rentre mon prénom, mon nom, mon adresse mail, ma date de naissance, mon adresse et la ville. Voilà, une fois que c'est fait, je descends et je clique sur « Étape suivante ». Alors, je donne 0,14 € pour le financement de la monnaie libre. Et puis après, si on le souhaite, on peut faire une petite contribution à LOASO ou pas. Je vais vous montrer, on fait modifier par exemple, et puis on peut mettre à zéro. Voilà. Euh, J'ai compris, j'accepte. Je descends un petit peu, valider et payer. Donc là, je vais mettre le numéro de ma carte. Le cryptogramme. Non. Valider. Pas enregistré. Ah, votre paiement a bien été euh, pris en compte. On peut retourner donc sur la page principale et si j'actualise en principe, voilà, on passe à 123 contributeurs. Voilà donc c'est vraiment facile. Hein. Voilà donc pour ce petit bilan. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour la suite.